Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une opéque de 1927. C'est un moteur 1200 F. Combien est-ce que ça a été ça, c'est le réservoir S1. Il est où, tu vois là? Le réservoir, il est là. Mais il faut le remplir par ici. Oui, c'est le remplir le réservoir. Voilà. Ça où À droite. ça. doit être rien conduire. C'est facile, hein. Il y a juste deux pédales, hein. Il n'y a pas le réage, hein. C'est pratique. Si ça fiche, il faut le dire. Je ferme alors. Ça va. C'est quand même confort comme un fauteuil, d'oeuvre Et dit, elle doit être confortable à conduire. Très vite c'était des voitures qui venaient pas très bien la route ça allait <coughs> trop vite pour la pour le poids du véhicule euh, et les normale, de portes ils ont fait comme un daf c'est beau pas ici hein, oh, on verra bien hein. tout le tout le monde m'a remonté. Hein. <coughs> oui, on a zéro. T'es où Là je suis juste devant la petite c'est au Mais j'ai un nouvel alternateur, le bon, seulement depuis hier. J'imagine depuis le mois d'avril, euh, je fonctionnais avec un mauvais alternateur. Donc euh, je charger ma batterie toute la nuit pour pouvoir rouler la journée. Et voilà. Et on va essayer de parce que ça m'a fait. gros ventre. Ouais ça c'est la vieillesse de la ceinture que tu entends tu vas entendre, attends attends hein. qu'est-ce que vient là? Attends. Oui. tu as mis ton, ton truc hein, aussi, Attends. ça entends? il en a marre mm -hmm. ça c'est quand il est content de, de, de, de, qu'on le referme mm -hmm. oula c'est vrai qu'on est bas là dedans hein? Beep. Mm.